Pour apprendre le code informatique, de nombreuses méthodes existent, mais nous avons choisi de développer un outil spécialement pour vous appelé le CodeCast. Le CodeCast, c'est une explication de code en audio sur lequel vous avez la main. Vous pouvez à tout moment faire pause et reprendre le contrôle pour éditer vous-même le code. CodeCast est composé d'un bouton Lecture-Pause, d'une barre glissante temporelle que vous pouvez glisser de la même manière que s'il s'agissait d'une vidéo, et de certains boutons comme le bouton Compiler, le bouton Exemple qui vous permet d'accéder à des exemples existants et un bouton pour passer en mode plein écran. Vous avez ensuite une zone qui va contenir les variables, une zone appelée source qui contient le code, une zone appelée Arduino qui vous permet de placer des composants virtuels et enfin une zone terminale qui vous permet de voir des messages texte. Elle est en noir, c'est normal. Pour pouvoir lire les explications, rien de plus simple, appuyez sur le bouton Lecture. A tout moment, appuyez sur « Pause » pour mettre en pause et reprendre le contrôle du code en écrivant vous-même le code source. Remarquez que vous pouvez vous déplacer rapidement avec la barre « temporelle. Notez aussi que pour éditer le code, vous devez être en mode « Édition ». L'autre mode, c'est le mode « Exécution » qui permet de tester vos programmes. Pour passer du mode « Édition » au mode « Exécution », il faut compiler le programme en appuyant sur « Compiler ». Si la compilation se déroule bien, vous pouvez passer en mode exécution avec des boutons supplémentaires. Remarquez qu'en mode exécution, vous ne pouvez pas changer le code source, il y a un cadenas, que vous pouvez voir ici, au niveau de source. Vous ne pouvez pas non plus changer la zone Arduino, là encore, il y a un cadenas. Pour repasser en mode édition et enlever les cadenas, il faut appuyer sur le bouton éditer. Vous repassez alors en mode édition et là, vous pouvez à nouveau changer le code. Allez, c'est à vous de jouer maintenant, parcourez les prochaines sections pour découvrir vos premiers podcasts.